une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien le dégradé, frais soin. Sinon, aujourd'hui nouvelle vidéo, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez déjà vu deux personnes qui ne se voient pas se battre aujourd'hui C'est tout. Profitez bien. Profitez bien. Kagaya, Nezuko. Kagaya, Wouh, Kagaya, oui. Oh! Waouh, waouh! Waouh! Wow ah, j'ai détesté ce rôle là. Oh, wow, ça a le prénom et tout. Bah, il le dit lui-même. Ah, oui, il a joué ce Mario Kart. Ah Ah, le nom de ma meuf. Ah, ouais, non, y'a pas de soucis. Hein. Oh, Vas-y, Bichard, t'en penses quoi de la fontaine de ce là? C'est qui qui a fait ça? Hein? Ah, c'est Bichard. Oh, Bichard, c'est criminel. Bon alors on se décale, on va essayer d'avoir des infos, il me faut la liste, toute façon. J'ai un méchant à 40%. Qui euh, Il se base sur... <rire> je te jure que je me base sur quelque chose, ça, vraiment... Il, il, a, il a trop pieds, c'est ça jamais... Mais pas que pour ça. Quoi ouais, parce que, frère, euh, il a dit qu'il avait fait un échange avec quelqu'un au zéro, et la personne m'a dit que c'était pas vrai. Et, euh, et j'ai une info via mon rôle. Il peut être méchant. Bah go alors. après, si bah, c'est pas méchant, vous allez m'attaquer. Euh, une... Oui bah, vas-y, quoi. Mais bah, non, alors je suis safe. 30 blocs. Oh, bah voilà, il avait raison. Il bloque. Ah voilà, t'as vu ou pas J'avais raison, coup J'ai une question. Si j'ai prédit ton rôle juste, est-ce que j'ai un sub ou pas Ouais, vas-y. Bah, des mots simples ou Moichiro C'est trop tard pour revenir sur tes mots. Mais euh... C'est le truc, quoi. Faut que t'en donnes qu'un seul. Le second, alors. Mais tu sais, que colonel WhatsApp, ça fait deux fois, mec. Hum Ça fait deux fois que tu trouves mon pseudo comme ça. Ton pseudo La game de Naruto, tu dis, je suis Gara, mon rôle. Et là, tu me dis, je suis Moichiro. Non, non, non, non, la non, je rigole de pas. De la seconde, par contre, c'est mon rôle. Il ouais, pas grand monde qui crame Moïsiro, par contre. Richard, des, des infos ou pas Non, je cherche Trixio. Il est où Il était là-bas, là-bas. Il suivait, il suivait, il suivait Misak. Ouais Il est en train d'attaquer Balt avec Tom, quelque chose. Il est où Le dernier. Là, il en train ouais. de parler. en diagonale vers le Richard, t'es safe ou pas Oui, oui. Il okay. plages, ils pas ont parlé un peu de toi, Misak. Oui parce que je parlais comme ça, il me déteste. Ah, le train est là dans deux minutes. Une minute. Une minute oh, Attends ah toi, ah Comment ça ah. Ah. Où est le, le train oh. Parlons du train, il y a soit Bolt, soit euh, Tom Xeno, soit... Il y On avait un autre, mais je sais plus lequel. Mais en gros, il y en a un des trois, c'est nous. Où les trois. Ma conscience me conseiller, mon subconscient me déconseille, Mais mon esprit veut s'envoler. Stop. J'ai trouvé. 200 moins 30. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ayoub! Ah, c'est bien toi. Tu. ton groupe est safe? Non, non, les démons. Tu veux venir? Euh, oui. Non, Ayoub est safe, mais ton groupe est safe? Oui. Non, non, c'est pas À 80% hein. sûr. Hein ouais, à 80% sûr. Okay. Oh, disons que. Moi, je prends tout ça, c'est un mec quoi. Toi, moi, prends 4 unités d'élite. Ok, bah mon unité d'élite est tout sauf prison Ok, je venez que. Le tirage de la liste ça elle doit être il Oh y'a le train Ah oui d'accord c'est pour ça. <rire> ah, okay. ah oui non mais. Ah je suis pas, pas sûr <rire> qu'on va tous vraiment en position par le train. Ok là. les gars je vous laisse devant hein. <rire> On y va non. Je sens qu'on va se faire ratio mais bon. Ah oh, il est max Ouais on va ouais, se faire ratio va, mais c'est pas grave. Je sais pas ce que je fous là mais c'est. C'est une mauvaise idée. C'est ce que je lui ai dit quand j'étais dans son lit Y Y'a un mec en cigare ah oui là Ah bah Laissez-le, laissez-le, c'est le Laissez-le, avancez Tracez les gars, moi vraiment... Ah, donc Zuno et Enfin il s'est fait Nakimi... Ah Ah bah Ils sont là Oh oh Ils sont 4 Ah Ah Je me suis fait ennemi les gars Hop là Ça c'est intéressant, c'est TP derrière les gens Ok Chaud, chaud, chaud Chaud l'ambiance bon, de vous êtes avec moi quoi là. Oui oui, ah oui ouais, ah Oh non c'est c'est fait tu euh, TP du train Ok c'est pas grave on peut y aller On peut avancer on peut avancer. Ouais non on avance, non, on avance, non, on avance. Ah C'est pas grave c'est pas grave Go go go go On on trace on trace on trace On trace on trace on trace, on, trace. Ah, je... <rire> <rire> <rire> on se donne rendez-vous en 100-100 ok Je sais pas je passe dedans oh, moi c'est ouais, bon les gars Vas-y c'est bon C'est bon c'est bon je finis je finis je finis Il ouais. a bouché comme un taré protégez-moi protégez-moi Vas-y qu'on bouché comme ça il vient pas vous dis on discute avec lui un petit peu Attends, il y une seconde. Hein. Ouais vas-y, on va faire un Vas-y, dropez tout ce que vous avez drop. Vas-y oh ah, casse-toi. Il arrive, il arrive moi. Elle a plus hein Ok heureux. Tout va bien. J'arrive carrément, tu dors sur un bloc de cobble. Mais oui c'est violent le truc d'ennemis là T'as combien de gapple Beaucoup. Mais j'ai récupéré aucun kill. Bon, on l'a exterminé. Par contre on a perdu des alliés hein. On a perdu vue non, c'est tout. Non oh non, on a perdu euh... S elle est agressive que Il y avait tout le monde dans la cage. Il y avait juste des bananes aussi avec mmh. euh, moi. Ah là-bas il y a mes copains en face. Je partage juste ces infos, ça va. Je hein. ne prends pas la sur même. Ouais. Le même D'accord. Euh, les gars, il y en met ouais. beaucoup, je vais disperser. Non, oh, vous vous trompez hein. Non ah, non, viens là, non, viens là, viens là. Voilà bizarre, Bichard, bichard, bichard. Euh. oui Bichard, même bizarre. Oui, bizarre. Ce bon de ta faute, rentre toi tu passes. Non, je te continue à tuer dans tous les cas. Non, OK vas-y, attends. Non non du coup c'est le b. Allez il mort il mort, il mort il check, il check, il mort. Il se défend pas trop. Mais Zénith. Sont... Euh... Ouais pardon. Oh, c'est moi ça encore Ouais, je Ah oui c'est à la main, ça a la main ça. Oh il tente Fribo, tu tente ouais, je... Wesh ah, je... mais. Ah le coup.. Il était derrière. Mais les gars mais. Mais pas, hein. ouais, je... bon. ai... bah, il t'en comme un port Wesh moi j'étais derrière du coup j'ai pu les gars. Euh Never, Bichard, t'es censé être gentil. Ouais vas-y euh. Ouais. Euh Trixio. Miko-chan, Zaynora, Zaynora, Zaynora, Yazrod et Fox. Vas-y, je vais avec eux moi, avec Salt et Nico. Vas-y, vas-y. Parce qu'il arrive dans moment, il a fait... Du coup, Muzan n'est pas mort, Nakime n'est pas mort, Kokushibo n'est pas mort, la game est pas à son Ah. C'était pas toi qui me clierais-tu moi. Attends, mais lui, il était dans le train. Oui, oui, attendu, attendez, ça tape pas. EFox t'es quoi hey. On a tué des Zogos, du coup mais bon, euh, c'est pas des problèmes, Et hein. était avec l'Ifox donc bon... Ah c'est chiant C'est une blague fait... Non, c'est une blague Non mec, c'est trop bizarre, jure, mec c'est une blague Mec C'est pas possible C'est colonel hein, c'est colonel hein C'est colonel Whatsapp C'est colonel Whatsapp il juste est juste derrière. Les groupes, sinon je bypass. tp. Bon. Attends, je a dans la cage. Euh, Allez, viens. Toi, ça fait déjà deux fois qu'on me dit que t'es méchant aussi. Ouais, je me suis pas ah non, non, non, ouais, méchant. Je me suis pas ah méchant. Je pas méchant. arrête, arrête, arrête. je me casse. On va passer une liste erronée, je pense. Merci pour Bon, à mon avis, hein. Misak est méchant. Je sais pas, je sais pas. Oui, pas vu de la game. Je crois qu'on est mort. Il a dit qu'il voulait me sauter le Oui oui ok ok Mais je pense que non, je pratique, sais vu Ah juste ouais, banane ils sont là devant Il Les... y a pas tes potes là ouais Vas-y T'as d'air Oh papyrus Tout droit à ta droite là Imaginez dans 15 secondes il meurt Non mais vous faites de quoi vous On vient on vient en droit, je viens en 2v2 On a tué tu es un mec et l'autre tabac C'est qui l'autre C'est qui l'autre C'était qui C'était qui et qui Mox Ah bah voilà mais je vous avais dit que tu long Juste banane on est en train d'attaquer quelqu'un Toi c'est moi je suis en train de mettre ah, un niveau de en train d'attaquer le là euh, non, on se décale, non? Mais non, ouais. tu l'as de des deux, puis on voit lequel est méchant. Attends, attends, Nico, laisse-moi le tuer! Laisse-moi tuer! Il est que oh méchant, c'est Misa que méchant. Ah non, c'est bon. Never oh méchant, les gars, after never, after never! Mais il est mort, Never! Il, il, tu viens de le tuer, tu viens de le tu tu tu tuer! Tu viens le tuer! Ah là là! C'est tough! Oh le bug de Mumble. Oh là là, c'est. Ah le fight avec bug de Mumble. Incroyable, hein. Oh Ok. Les musanes. Les faudrait arrêter, hein. Oh Oh, le petit kill in the batax Vous vous rendez compte qu'on est 13 dans la game, mais genre, il y a 12 et 8. Vous vous rendez compte le nombre de kills qu'il y a eu dans la cage Mais il y a 7 kills dans la cage. Personne n'a récupéré qu'un squad de diamants, Putain, je suis chaud Bon, du coup, il reste Aether qui est Tanjiro. Il dit on sait qu'il est méchant, il y a Zoro de méchant. est ennemi, Atlas. En vrai, il y a games. plein de démons qui sont morts, je pense, dans la cage. Parce que là, euh, c'est vraiment le seul pilier qui a été euh, À A gauche Ah, mais c'est le démon en fait. Ah. Ils Au sont tous bah, ah deux, ils se. Bah, go On m'en a des 8. Où joue Mike Exactement. X -X -X. Je suis un peu solo là Ouais, mon ref, t'as pas le droit de venir. Je vais prendre un petit focus, bizarre. Bien sûr, comment La nausée, c'est un peu rond de moi. Sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Il est méga pas ah, sur moi, sur moi. Je continue de mettre. j'ai un coeur. Faut mourir un jour là! Ah, frérot. C'est pas possible, il ah a combien de coeurs? Hein. Okay. Un seul. Je sais pas dans quel monde. Putain, mais je suis pas un seul. Non, non, t'as pas un seul. <rire> non, non, mais t'as giga pas un seul. Oh, pas très fou. Je sais pas, bon. Il a vraiment tant comme Jaja. Hein. J'ai un stack de gap d'ailleurs. Oui, moi aussi. <rire> Superbe. Ah, bah il est méchant. Oh, non. Je vous fais déjà Ah, vous êtes 3 Ok, bah allez-y, à 3 alors. Ouais, j'en ai pas trop. Bah, ils sont là-bas, les deux derniers, mais ils ont genre full game Ils sont tous les autres ils sont au 0-0 là. Ils sont où Ils étaient là, là, en fait. Ils ont du back un peu. Ici, ici. Ah ouais Bichard Salut Ah, BEMS Qu'est-ce qui s'est passé Reviens, confondu. NON Allez, ah oui, bien, bien, bien essayé, bien On marche, Putain, c'est que j'avais je... pas de flash, j'aurais pu tirer sur Du coup, vous avez pas tué l'invisible Ouah, wow, la mythocronique... et... de mais... De... il a résistance hein, l'invisible, hein. je, je, okay. <rire> je comprenais pas, enfin, je que ça va être entre eux, là, dis, mais nous... Ils nous font ah. quoi, là ah. pas <rire> au Let's go <rire> Oh, maintenant, il manque Atlas Atlas mais je fais quoi On va le TP ou quoi Parce que c'est chiant, genre. Oui là, c'est fini quoi Il est là Ouais, mais je veux faire un viens. Vas-y, justement, t'as proposé un avion. moi je suis pour ton un J'ai une technique de fou, j'ai une technique de fou. Attends, attends, attends. J'ai pas qu'elle me faisait un Invisible C'est moi, c'est moi, c'est moi. Vas-y, vas-y. Oh le bâtard. C'est mort, hein C'est mort, hein Attendez, go dans la plaine là les Ok Il est ou à Attendez Atlas Mets-toi visible L'épée son Attends, attends, attends, attends invisible Mets-toi visible Mettez-vous dans la zone Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue Dans ce fight d'anthologie entre deux invisibles Messieurs les deux invisibles Vous n'avez qu'une seule règle Le droit de taper, bien évidemment à l'épée, bien évidemment Et le premier qui tue l'autre a gagné Est-ce que vous êtes prêts les deux invisibles Ouais Ok 3 2 1 ah, c'est parti Bonne année C'est parti année. Alors on voit le fight qu'on est en train de voir, attention C'est en train de taper pour le moment okay. Les deux <rire> joueurs <rire> se tournent autour, c'est incroyable ce qui se passe ici C'est fou C'est fou Les deux joueurs c'est vite peut-être <rire> Moi je les vois, c'est incroyable Qu'est-ce que t'as fait ah, ça je veux voir ça Ok Que <rire> Mais vite c'est incroyable. <rire> incroyable Le combat est très serré le... C'est incroyable <rire> ce qu'on en fait C'est très serré <rire> Les deux joueurs sneak, ils essayent de chercher C'est incroyable Ça de partout Ça se passe peut-être à côté, peut-être pas, on ne sait pas Attention, le premier coup ça sera fatal Oh, attention, peut-être Attention, peut-être peut Peut-être peut peut peut peut Oh, c'est fou C'est fou C'est incroyable Incroyable Il est où, il est où, il est où Cherchez-le, il est où, il où. <rire> Il est obligé de rester dans la zone, il est obligé de rester dans la zone, il est obligé de rester dans la zone, il est obligé de rester dans la zone Go go go go Sors de la zone, sors de la zone, mon gars il débloque, il débloque Oh, oh Attends je manque manquer mode 3 Oh putain Rires Rires Rires Mais meuf Rires Il est dégâts Mais C'est incroyable Hop Léa escape de la route Non vas-y frère J'suis chaud Lili Tu pas TP j'espère non mais les gars faites un effort Pitié faites un effort Oh mais c'est pas possible C'est pas Mais c'est incroyable Mais, mais non Non Alors... C'est le plus grand bon fight de toute ma carrière mais que j'ai jamais vu. Mais merde <rire> oh Mais c'est pas, oh oui pas possible <rire> Non mais non mais les gars mais les gars mais tapez pitié, tapez Faut, faut en faire un match de V ça ça. a regardé Il a regardé oh, le stream oh, il, oh, oh, oh, oh, il a regardé le j'ai vu Salt Oh tu dégoûtes ça ta Salty, Tu m'as entendu Ma raison Somnolé Ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait Mais mon, dépris, mon esprit veut s'envoler Tu n'es que l'ombre de toi-même Ma raison se décide